Alors, on va voir ensemble comment étirer un format 4 tiers, filmé en 1440p avec ma GoPro par exemple, vers un format 16 neuvième pour remplir euh, l'écran sans étirer le centre de l'image ou le sujet du moins. Je vais faire ça dans Final Cut Pro, mais vous pouvez faire la même chose sous Premiere ou After Effects puisqu'on va utiliser le même plugin qui s'appelle Elastic Aspect. Si vous n'avez pas déjà ce, cet effet, il est gratuit. Et pour l'installer il va falloir vous rendre sur le site de fxfactory.com dans la rubrique download télécharger l'application une fois que vous avez téléchargé l'application on lance ici l'application et euh, ça va vous installer tout un tas de plugins euh, en version dc dont on ne veut pas on va les désactiver après euh, ce qui m'intéresse c'est de choisir le plugin Elastic Aspect. On va dans la barre de recherche taper Elastic, cliquer et il y aura un bouton pour installer euh, ce plugin. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Factory, FX Factory, pardon, la rubrique Préférences, ici l'onglet Product et je vais cliquer sur Désactiver les versions euh, d'essai. Ça évitera d'avoir tout un tas de plugins que je ne souhaite pas. Une fois que j'ai fait ça, je relance mon logiciel. Ici, il est déjà ouvert. Et voilà, ici, j'ai mon clip 4 tiers. Hop. Et euh, du coup, sur ce clip, je vais le sélectionner et je vais importer par-dessus mon effet. Donc, dans les effets, ici, je vais dans Indice Effect. Et euh, j'ai euh, mon effet en trois fois. J'utilise toujours le classique. Hop. Je vais faire une glissée déposer et on voit qu'il me l'a euh, déjà posé je vais ici cliquer sur transformer et étirer venir étirer ici hop jusqu'au bord pour obtenir mon format 16 neuvième je sélectionne mon clip je vais dans les réglages ici et je vais avoir tous les réglages ici de ce plugin ici je peux mettre euh, ou enlever la partie colorée. La partie colorée correspond à la partie non étirée de l'image. Donc Je l'active pour voir ce que je fais un petit peu, et je vais pouvoir ici choisir la partie de l'image que je ne veux pas étirer. Ici, mon snowboard est hop, par là. Si j'avance un petit peu, je vais me rendre compte que j'ai une tendance voilà, à aller sur la gauche de l'écran, donc il me faudrait une partie plus large. C'est la seconde de ligne où je peux élargir la partie non étirée de l'image. Donc je vais choisir ça à peu près, hop par là. Sur la troisième ligne, j'ai la, la façon euh, dont on respecte euh, l'étirement du centre. C'est-à-dire qu'à zéro, toute la partie colorée n'est pas étirée. C'est les bords qui sont étirés pour compenser. Je peux euh, voilà laisser un peu de marge et étirer quand même un petit peu le centre, si je souhaite ne pas trop tirer sur les bords. Voilà. Donc ici j'en mets un petit peu les euh, deux lignes suivantes correspondent euh, à la façon dont sont étirés les, les rebords ça, ça va être à vous de le régler en fonction de la zone que vous avez mis. quand j'ai fini, hop j'enlève ma zone colorée et voilà, j'obtiens mon clip qui au départ était un format euh, 4 tiers en version 16 neuvième sans que le sujet hop, ici, ne soit étiré et voilà. Donc on voit que le ratio est bien respecté. C'est aussi simple que ça. Il ne reste plus qu'à exporter une fois le rendu terminé ou faire ça dans un montage sur plusieurs clips version 4 tiers. Voilà, c'est tout simple.